Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil et je travaille actuellement comme chef de projet à la DRH de l'État. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à proposer une vitrine aux personnes ayant effectué une reconversion professionnelle. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Benoît Duet. Et du coup, on est là ce soir pour euh, parler un peu de toi, parler oui. de ce que tu as fait comme étude, ce que tu as fait avant, ce ouais. que tu fais maintenant. Ouais. Et essentiellement, ce qui va nous porter pendant toute cette interview, c'est finalement qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre, qu'est-ce mmh. qui a fait que tu as changé. Et donc pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais avant, ce que tu as fait comme formation et ce que tu as fait comme euh, travail par la suite Ouais, alors j'ai un parcours au départ qui est euh, assez classique. Euh, J'étais plutôt bon au collège et au, au lycée, donc euh, j'ai fait un bac S euh, malgré le fait que ma prof de, de français en seconde avait beaucoup insisté pour que je parte en L. Euh, je suis parti ensuite en prépa euh, sans trop savoir ce que je voulais faire. Euh, on m'avait dit la prépa ouvre encore des portes. À l'époque on disait c'est pour faire ingénieur, mais alors ingénieur euh, quand j'étais au lycée je ne voyais pas trop ce que ça pouvait bien être. Euh, et j'ai eu donc une première année de prépa où euh, ça ne s'est pas super bien passé. Mmh. Euh, Puisqu'effectivement euh, le rythme était assez dur, l'ambiance n'était pas, pas top top. Et au détour d'une rencontre j'ai rencontré un, un architecte qui est devenu d'ailleurs un ami depuis. Et qui m'a beaucoup parlé de son taf, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et euh, fin de première année de prépa je me dis bon bah, je vais repartir en école d'archi. Euh... je m'étais notamment dit que ça faisait longtemps que justement le côté un peu elle, enfin en tout cas artistique, création m'animait beaucoup mais qu'en même temps je reste un bon cartésien et que euh, le, le, le, le, la mathématique et les sciences m'attirent aussi je trouvais que, en tout cas à l'époque l'architecture permettait de, de, de, de combiner ces deux choses là Bien, pour toi l'architecture permettait de, de combiner ton côté très cartésien, très scientifique à une liberté plus créatrice, plus ouais c'est un petit peu ça, ça effectivement avec l'idée de, euh, en fait, de partir d'une idée et ensuite de pouvoir en faire un projet concret euh, donc j'arrive en fin de première année de prépa, euh, finalement à cause de délai je ne peux pas aller en école d'archi, donc cet été là je me dis ok, je vais perdre un an en deuxième année de prépa, parce que mes profs euh, me laissent quand même passer en deuxième année, D'accord. Euh, et puis j'irai en école d'archi euh, l'année prochaine, et puis j'arrive en deuxième année de prépa, finalement ça se passe plutôt bien, euh, les résultats suivent alors que ce n'était pas forcément le cas la première année, donc là, je me dis bon, il y a peut-être quelque chose à faire, et euh, je commence à voir que il existe des doubles <coughs> cursus euh, ingénieur, euh, architecte. Euh, mm -hmm. Notamment, on commence à chercher son école, hein, parce que ça commençait à urger. Donc, je passe les concours en me disant de toute manière, là, je rattrape mon retard. Euh, J'aurai les concours l'année prochaine. Je vais redoubler. Donc euh, voilà, je fais au maximum, et puis et puis voilà. D'accord. Et au final, euh, j'ai réussi à avoir euh, une partie des concours. C'était pas les plus prestigieux, mais euh, pour des raisons perso aussi, l'envie de quitter le nid familial, euh, parce que j'étais toujours chez mes parents. Donc euh, chez tes parents à Lille, c'est euh, ça Oui, tout à fait, dans, dans le Nord. Euh, je me dis que ça pourrait être pas mal de, de, de, de prendre les, les écoles qui m'étaient proposées. Il y avait notamment Polytech Clermont-Ferrand, mm -hmm. euh, qui, qui proposait un, un, cursus avec une option, enfin, un cursus génie civil, avec une option euh, ingénierie et architecture, euh, qui derrière pouvait permettre de, de faire un diplôme d'archi euh, Juste derrière, donc Mevla euh, partie pour euh, Clermont-Ferrand. Si je résume bien, finalement, ouais. euh, en milieu de deuxième année, tu passes de... De toute façon, je vais sans doute louper mes concours, donc je vais redoubler mon année, ouais. à euh, dans trois mois, j'intègre Clermont-Ferrand, je, je quitte le Nord, je quitte le nid familial. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ben, En fait, le switch vraiment de « je vais rester en prépa », c'est fait assez rapidement en début de deuxième année, au sens où voilà, les, les résultats suivaient, je me suis dit « bon, en tant qu'à faire, ça fonctionne, ce serait un peu dommage de, de gâcher ça ». Euh, par contre, le switch, euh, je vais cuber, -er, enfin, donc faire une deuxième deuxième année à euh, euh, je vais à Polytech Clermont-Ferrand, ouais, c'est fait sur deux mois. Euh, bah, en fait, c'est allé très vite, donc je pense que je m'en suis pas vraiment aperçu. Euh, mon père m'avait dit Tu verras, quand tu vas arriver tout seul dans ta piole de 9 mètres carrés, tu vas chez l'air beaucoup, puis ça ira bien. En mm -hmm. fait, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, euh, pourtant je suis arrivé sous la pluie, le, le cliché de Bienvenue chez qui à l'envers, ah. euh, et euh, j'étais juste heureux en fait, de me dire, ça y est, c'est une nouvelle aventure qui commence, euh, je commence aussi à prendre mon indépendance, donc euh, non, ouais, euh, ça s'est plutôt bien passé, euh, pour le coup. D'accord, donc tu arrives à Clermont-Ferrand Mmh. Euh, tu discutes avec des professeurs et finalement tu choisis de ne pas t'orienter vers la spécialité qui faisait de l'architecture Ouais, exactement. Tu en, en fait, choisis une autre à, Clairement, y a, en génie civil, il y a soit structuré ouvrage, qui est vraiment l'idée de l'ingénieur d'études ou de, de, de chantier, qui est un peu bon, une bonne brutasse de, de, de, de, de béton, si je puis dire. D'accord. Et puis la, la branche <rire> ingénieur architecture, mais qui, effectivement, suite à cette discussion, il m'explique que c'est plutôt pour euh, faire prendre du recul à des profils qui sont justement un peu butés, un peu bourrins, euh, pour être capable notamment de travailler avec des architectes ou des choses comme ça. Et que, effectivement, ça peut aider euh, dans le cadre d'équivalence après le diplôme d'ingénieur. Donc, je me dis, bon, effectivement, si c'est juste pour euh, affiner euh, ce genre de choses, il me dit, ouais, Benoît, ça servira à rien que tu ailles là-bas avant structure structurer l'ouvrage. Euh, de toute manière, il y a d'autres moments dans le cursus où tu pourras rattraper l'architecture. Donc je fais mes trois ans à Clermont-Ferrand, ça se passe plutôt bien, euh, je ne suis pas l'élève le plus brillant de la promo, euh, mais voilà, euh, je trouve les études intéressantes, c'est pas le truc non plus qui me euh, fait le, le, le, le plus d'effet, mais vraiment euh, ça reste intéressant. D'autant que tu en profites pour t'épanouir, tu te lances dans des activités... Euh, ouais, de tout à côté. fait. Tu fais de la danse de salon, tu fais du théâtre. C'est ça en parallèle... Tu euh... fais euh, une campagne BDE notamment Ouais, c'est ça, en fait euh, d'arriver à Clermont-Ferrand, bon déjà le, le rythme est beaucoup moins soutenu qu'en prépa, et c'est là où... Du Bien coup, euh, je peux me lancer dans l'associatif. Euh, je perds une campagne B2 avec Panache. Euh, mais donc, du coup, il y avait notamment euh, d'autres assos euh, qui, qui existaient, euh, dont le Bureau des Arts, qui était un peu en désuétude depuis quelques années. D'accord. Euh, et là, avec deux, trois potes, on se dit, tiens, si on remontait le Bureau des Arts, euh, moi, c'était aussi l'idée de, de retrouver la création. C'est vrai qu'en parallèle, j'avais intégré, donc euh, je faisais du rock et euh, de la bachata, et puis un petit peu de théâtre aussi. Euh, et là, je me dis, bon, on va essayer de ramener le théâtre dans une école d'ingé. Euh, et on part avec le projet fou de se dire bon bah dans 6 mois on monte un spectacle vidéo euh, théâtre on va dire euh, c'est reçu comment quand vous vous annonçait au début en, en, en disant on remonte un club qui n'existe plus depuis quelques années et on a ce projet un peu fou euh, d'organiser un grand spectacle dans 6 mois je pense que les gens, alors sur le fait de, remon de remonter, je pense que les gens n'ont pas été surpris, parce qu'ils m'avaient vu dans la campagne BDE, et bien vu que voilà, j'étais quelqu'un qui allait à fond. Euh, le spectacle, on l'a pas trop ébruité au, au départ, histoire de pas créer une trop forte attente, parce qu'on partait de zéro. Euh, et on est parti sur, on a fait un grand journal de Polytech, en gros, hein, parce qu'à l'époque, c'était la grande époque du grand journal, euh, avec l'idée vraiment de faire un live avec aussi de la vidéo, parce que, bon, Juliette, euh, en école d'ingé, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en termes de porte d'entrée pour euh, des élèves qui n'ont pas l'habitude. Euh, et on arrive en octobre de ma deuxième année, et là, il y a euh, un amphi complet, mais quand je dis complet, c'était euh, le chef de la sécurité qui était venu assister quand même pour vérifier, mais alors euh, les gens assis dans les, sur les marches, derrière euh, l'équipe de sport qui arrive transpirante euh, au fond de l'amphi, euh, et donc du coup, assez... Ouais, ouais sur l'école il y avait quoi 260 personnes dans l'amphi euh, qui se mettent à applaudir à la fin et là euh, je me dis mince ça fait 6 mois qu'on trime avec des potes et euh, et on l'a fait quoi et euh, ça a été un moment un peu marquant parce que c'est la première fois de ma vie je me suis dit merde c'est ça enfin Ouais, réaliser un rêve, en quelque sorte, je m'en étais pas aperçu, parce que j'avais le nez dedans depuis le départ, mmh. mais de me dire merde, on est parti de zéro, euh, et on a réussi à faire quelque chose, et à, à faire kiffer les gens, quoi, pour le coup, parce que les gens étaient hyper contents du spectacle, on a eu très bon retour, pour l'anecdote, c'était la première année qu'on lançait le Polytech Comedy Show, et si je ne dis pas de bêtises, du coup, ça fait sept ans euh, qu'il y a un Polytech Comedy Show tous les ans à, à Polytech depuis, euh, et ouais, je compare souvent ça quand je suis rentré chez moi, l'humeur platine dans les Sims, d'accord ou euh, c'est le moment où on réalise un truc, euh, voilà, et on est sur un petit nuage pendant une période euh, variable, et que tout ce qui arrive, euh, peu importe, euh, ça c'est fait quoi. Donc ça a été un moment assez euh, assez fort ouais de ma, ma scolarité. Puis il y a eu d'autres assauts après derrière, mais je reviendrai un peu plus tard, je pense, euh, je pense dessus. Mmh. Euh, donc mes années passent, la dernière année est assez euh, intéressante parce que je fais et un... ta dernière année de Polytech Léantin Ouais, en donc. école d'ingénieur mmh. du coup, donc ma dernière année en école d'ingénieur euh, me permet de faire un, un atelier, enfin un atelier, un projet de six mois avec des élèves en école d'archi, euh, sur la rénovation, alors là c'était les pistes Michelin, qui bah, quitte à Clermont-Ferrand, euh, autant rester euh, dans la thématique, euh, et effectivement c'est six mois que je bosse avec les archi, et je me rends compte globalement qu'en France, soit on est ingénieur, soit on est architecte, on peut être un ingénieur qui s'est bien bosser avec un architecte, mais on est difficilement les deux. En tout cas, ça reste euh, marginal. Et je me rends également compte que si je veux repartir en école d'archi derrière, j'en ai encore pour trois ans d'études. Et là, pour le coup, ça ne m'emballe pas trop, parce que bon, ça Il fait, a fait pas déjà trop cinq la fois, ans. Oui. Euh, donc, je me pose beaucoup de questions à ce moment-là, beaucoup d'associatifs qui fait que je me rends compte que la gestion de projet me, me passionne beaucoup plus euh, que, euh, que bah, calculer des poutres. Du coup, c'est à ce moment-là que tu choisis euh, de faire un, un master complémentaire à l'IAE Exactement. Pour étudier plus euh, le management, la gestion de projet C'est ça, au détour d'une conversation avec mon colloque de l'époque, quand j'étais en stage en dernière année, qui me dit euh, « j'aimerais bien faire un master en management à euh, des entreprises », je commence à creuser je me rends compte que ouais, c'est un truc qui pourrait être vachement intéressant. Et donc, du coup, je repars pour cette fois un an, parce que c'était un master qui était assez intéressant. En fait, c'était un an, globalement, c'était que pour des profils qui n'avaient pas justement le profil de manager. Mmh. Et euh, qui se retrouve pendant un an dans une promo à essayer de se sensibiliser à, euh, au management, à la RH, euh, à la gestion de projet, euh, aux droits des entreprises, euh, ou ce genre de choses. Et donc, je me retrouve dans une promo, on est une vingtaine, mais il y a euh, un pharmacien, il y a deux personnes qui viennent de droit, des ingénieurs quand même pas mal. Euh, ce melting pot est, et melting pot, pardon, est, est hyper intéressant. Mmh. Et euh, je sors donc en 2015 de ce master-là. Euh, et donc voilà donc pour pour mes études Et donc euh, en 2015 tu sors de ce master tu, tu rejoins une société de Oui, tout à fait euh, En fait donc j'avais une proposition d'emploi euh, qui m'est venue en fait directement à, à moi comme ingénieur d'affaires. Dans une société de conseil, dans une boîte de prestations intellectuelles. Hein. Donc, euh, pour le coup, j'avais dit oui, dans le sens où euh, ça pouvait correspondre à ce moment-là aux besoins que j'avais. Moi, ça me permettait de ne pas avoir de période de chômage entre deux. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu quittes Clermont-Ferrand pour rejoindre Paris. Effectivement, j'avais l'occasion de faire six mois de stage sur Paris. Euh, j'avais toujours dit jamais Paris quand j'étais en prépa. Et euh, bah, j'ai beaucoup d'amis à Paris, l'air de rien. Ça a été un choix qui a été assez important. Euh, euh, pour ça et puis euh, du coup ouais un premier, premier taf à, à Paris que j'ai quitté au bout d'un mois parce qu'effectivement j'y trouvais pas de, de sens donc, euh, donc voilà du coup Benoît tu nous reçois aujourd'hui dans ton bureau ouais. euh, est ce que tu peux nous dire euh, où est ce qu'on est et du coup euh, qu'est ce que tu fais maintenant alors actuellement je suis chef de projet APIO RH à la DGAFP alors la DGSP, c'est la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. Euh, c'est une administration qui est interministérielle. Donc en fait, on bosse avec aussi bien avec le ministère de l'Éducation nationale qu'avec euh, le ministère des Armées, qu'avec qu avec tous les ministères. Et euh, en gros, elle a le rôle de la DRH de l'État. Donc dès qu'on va parler du statut des fonctionnaires, de temps de travail, euh, de qualité de vie au travail, de formation, il euh, y a quelque chose qui va se passer ici. Donc ça, globalement, c'est la structure de la DGAFP. Je fais juste une petite aparté. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ouais. quel est le rôle d'une administration Et du coup, comment est-ce que ça se positionne dans le fonctionnement de l'État, par rapport aux politiques notamment Alors, vaste question. Euh... Donc, pour répondre à ta question... On va dire qu'il y, bon, y, y a trois fonctions publiques, ça je ne peux pas y, y échapper. Mmh. Donc, la fonction publique euh, hospitalière, que euh, tout le monde connaît. La fonction publique territoriale, globalement c'est tout ce qui dépend des élus. Donc euh, les mairies, les conseils généraux, les conseils départementaux. Les régions a, euh, aussi euh, Oui, tout à fait. Et après donc, tu as euh, la fonction publique d'État, avec les ministères tels qu'on les connaît. Et ils ont ce qu'on appelle également aussi des services déconcentrés. Donc la DGSP, elle a plutôt euh, tendance à travailler au niveau de la fonction publique d'État. Mais elle a vocation effectivement à travailler avec les trois fonctions publiques. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, comment est-ce qu'elle travaille avec le politique euh, En fait, c'est tout simple. Euh, la DGFP dépend du ministère de l'Action et des Comptes Publics, euh, qui a son mmh. cabinet. Donc effectivement, quand il y a des décisions politiques qui sont prises, en fait, euh, la DGFP est en lien avec le cabinet. Et donc, nous, on a des, donc, des commandes euh, ou des éléments euh, qui, qui descendent. Et en fonction de ça, bah, donc, du coup, on adapte ce qu'on est en train de faire au niveau de... De, de nos travaux. Donc là, par exemple, de manière très concrète, euh, on est sur un nouveau quinquennat, donc il euh, y a l'idée quand même de, de, de, de, de, de relancer euh, la, la RH de l'État. Et donc on est en pleine rédaction de la feuille de route RH qui sera en gros le document qui donne le cap euh, pour les cinq ans à venir euh, sur bah, qu'est-ce que doit être la DRH de l'État. Euh, donc on est dans cette première phase-là de, de rédaction. D'accord. Du coup, tu nous as parlé de, du rôle de ton administration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton rôle à toi donc, sur le papier, effectivement, mon boulot, c'est d'appuyer les ministères dans leur réforme RH. Donc concrètement, c'est euh, « Bonjour, je suis euh, le ministère euh, des Armées, je veux fusionner deux services. Euh, comment est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien ?» Parce que ça implique du coup un changement de processus, ça implique des, des équipes qui ne travaillaient pas ensemble. Parfois, ça implique deux endroits différents. Mmh. Euh, L'idée, c'est qu'on euh, est deux avec ma collègue sur euh, bah, comment est-ce qu'on accompagne ça euh, pour que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les réponses. Par contre, on est capable de poser un cadre. Donc plus concrètement… Sur la, la feuille de route RH dont je parlais tout à l'heure, euh, on a été missionné pour euh, venir aider la DGFP à agréger toute la matière qu'elle avait à ce moment-là euh, et sur les axes stratégiques qui étaient en train d'être développés. Euh, donc, on a pris le temps notamment de développer des canevas et euh, des méthodes d'idéation euh, pour permettre en fait euh, bah, des séances euh, où plutôt que de partir dans des objectifs très euh, stratosphériques, euh, on reste sur des, euh, des actions très concrètes, euh, des conditions de succès, les indicateurs, avec l'idée vraiment de venir déployer c'est quoi les actions que va mener le DGFP, la DGFP, pardon dans, dans, dans les 5 ans à venir. Euh, et donc, moi, mon travail, il a été justement de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire ça, puis ensuite animer ces sessions-là. Donc, on était avec à chaque fois une dizaine de personnes qui venaient de, de toute la DGFP. Donc, en fait, euh, ces actions-là, c'est vous qui vous êtes déplacé partout dans la France pour rencontrer les agents d'un peu partout Non, parce qu'effectivement, on était en interne à ce moment-là. Juste avec les équipes de la DGAFP, euh, donc on est 180 là dans la maison. Euh, mm -hmm. Et après effectivement, donc là, euh, en, en deuxième phase, il euh, y a eu la volonté de faire une grande consultation des agents aussi sur quelles sont les, leurs attentes au niveau RH. Bien donc, sûr. Donc il y a d'abord eu une plateforme de consultation qui a été mise en place, où on a été là notamment en termes de pilotage sur euh, bah, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la plateforme, sur quoi est-ce qu'on les questionne. Euh, aller voir donc nos bureaux un peu spécialistes des questions euh, pour voir quels sujets eux ils aimeraient tirer et voir euh, avec quoi ils aimeraient échanger avec les agents. Et en parallèle de ça, parce que tout le monde n'est pas un aficionado du numérique, euh, on a pu organiser donc six ateliers euh, en région, donc c'était des ateliers de deux jours, où pendant une journée, on mettait des agents issus de, donc, des trois fonctions publiques, euh, tout métier confondus, avec l'idée vraiment de panacher, euh, et on, pendant une journée donc sous un format sprint, euh, l'idée c'était de venir euh, accoucher d'embryons de projets sur des thématiques données euh, la formation, l'attractivité de la fonction publique il y a eu ça et donc le lendemain il y avait effectivement restitution devant euh, parfois le ministre parfois le préfet, parfois l'autorité qui était là et ensuite une table ronde euh, avec euh, des gens du privé et des gens du public sur euh, bah, le, le sujet qui avait été évoqué et donc nous notre travail a été notamment de concevoir ces ateliers là euh, avec l'aide d'un prestataire pardon, dans un premier temps euh, puis euh, en roue libre par la suite euh, et donc à chaque fois c'était donc euh, des groupes quatre groupes de 6 7 agents euh, qui pendant une journée donc viennent travailler et euh, des séquences où d'abord on vient d'abord problématiser l'idée euh, pardon problématiser le concept un peu macro sur lequel on était ensuite euh, on arrive dans une séquence d'idéation et ensuite on approfondit en, en prototypant donc euh, donc voilà donc, concrètement, ça, c est, c est les... mon travail, en fait, c'est ça. C'est plusieurs missions qui arrivent en fonction d'eux. Et c'est euh, être capable de poser des cadres pour permettre euh, bah, l'objectif d'être rempli. D'accord. Euh, via euh, l'intelligence collective, euh, via effectivement donc, différentes méthodes. On parle beaucoup de design thinking actuellement dans la, dans la fonction publique. Mais ça peut être effectivement... Enfin, euh, moi, j'ai du mal avec le côté un peu marketing de la chose. Euh, je pense que c'est surtout beaucoup de bon sens. Et c'est euh, être capable de laisser... Euh, chaque personne, euh, dans ce qu'elle a de, à offrir, euh, typiquement, je veux dire, un agent de guichet, il a beaucoup plus à apprendre sur qu'est-ce qui ne va pas en préfecture euh, que le, son supérieur hiérarchique, trois échelons au-dessus. Et c'est comment on arrive, en fait, à mettre tout ce petit beau monde-là euh, ensemble et de trouver des solutions euh, concrètes euh, à ces pour problèmes Pour avancer les choses. Exactement. Et du coup, est-ce que c'est enfin, est -ce est difficile de faire euh, bouger les lignes dans une organisation de cette taille-là — Je pense que c'est exactement... On peut faire. On, pense, on a toujours l'image de la fonction publique qui est très euh, sclérosée, hiérarchique, etc. Oui, il y a une part de vérité là-dedans, ça, on peut pas le nier. Mais je pense, comme dans toute grosse organisation, je veux dire, la fonction publique, quand même, c'est une énorme machine. Euh, on prend n'importe quelle entreprise euh, à, à poids RH équivalent. On retrouve les mêmes problèmes de silos, les mêmes problèmes d'incompréhension de, de, de, parfois dans l'émission. De, de communication entre les, de, différents de communication. Services effectivement. Entre les différentes équipes. Ouais. Donc c'est intéressant parfois de voir cet éclairage-là, euh, ou en tout cas d'avoir ça à l'esprit. Euh, donc ça peut être ouais, parfois frustrant, effectivement, parce que c'est vraiment des petits pas. Il hein. euh, y a vraiment toute une mentalité quand même à changer, mais qui change doucement, parce qu'on voit des laboratoires d'innovation qui commencent à émerger. Euh, ouais. On voit aussi le fait que les agents sont... Euh, Complètement à même en fait de proposer des choses mmh. euh, et c'est comment est-ce qu'on arrive doucement mais sûrement à, à aller vers ces choses là euh, sans faire de l'état une start up hein, c'est pas du tout le, le but mais en tout cas euh, faire en sorte que chacun puisse y trouver sa place donc ce que je comprends bien ce que tu me dis c'est une prise de conscience finalement de tout un chacun et euh, tout le monde sent que les choses sont en train de changer et qu'il a l'occasion de s'impliquer et de faire en sorte, même à son niveau, que les choses évoluent. Dire que tout le monde en prend conscience serait peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte de, bah, de faire autrement. Pour moi, c'est un peu ça le, le côté... Enfin, euh, on parle beaucoup d'innovation. Euh, L'innovation, pour moi, c'est juste euh, faire autrement, ou en tout cas, euh, casser nos, nos vieilles habitudes, justement, ce côté euh, rétention d'informations parfois, ou euh, les circuits de validation qui n'ont parfois aucun sens, etc. C'est juste venir re-questionner ça, et remettre un peu de bon sens au milieu de tout ça. Euh, et ça, moi, c'est mon travail. C'est-à-dire que je n'ai pas les solutions, par contre, je sais poser des cadres pour permettre aux gens de se poser les bonnes questions et de faire émerger des solutions. En tout cas, j'essaye. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu es perçu par tes collègues Du fait que tu n'as pas le même bagage technique, tu viens pas du tout des mêmes formations, tu n'as pas la même façon de penser, tu n'as pas forcément le même âge. Ouais. Pour donner un petit peu euh, un élément de contexte à la DGFP, on va dire que c'est euh, au moins deux tiers de, de, de juristes. Donc, c'est vraiment des gens qui ont euh, un profil qui est très différent du mien, une manière de réfléchir aussi qui est, qui est différente. Et c'est vrai qu'au départ, je détonnais un petit peu, puis, euh, bon, là, dans, en termes de moyenne d'âge, je reste aussi dans la moyenne très très basse. Euh, mais effectivement, notamment via euh, ces ateliers de réflexion qu'on a pu mener en interne, euh, bah, on a pu prouver que euh, non, en fait, l'innovation c'est pas juste un truc marketing et que ça demande vraiment une vraie expertise, que ça demande un vrai travail en amont, de préparer euh, des séances d'idéation. Et euh, quand on aboutit très concrètement à 64 fiches effectivement euh, euh, qui ont été réalisées en 15 jours à l'échelle de la DJFP, ça paraît pas fou comme ça, mais euh, quand on connaît un peu les lenteurs euh, en termes de transversalité, c'était plutôt une belle réussite. Donc euh, il y a une forme de les rigolos du deuxième étage, je dirais, euh, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il y a une prise de conscience que ça peut être utile aussi. D'accord. Et tu retrouves du coup un positionnement que tu avais quand tu faisais partie du, du BDA, qui consistait à mettre les gens sous les projecteurs et à faire que les gens se sentent bien et que les choses avancent Ouais, c'est ça, ça. Je m'en suis rendu compte, notamment, quand on m'a beaucoup posé la question dans, dans mes premiers posts sur « Est-ce que tu est aimerais pas faire du théâtre Est-ce que tu n'en as pas déjà fait ?» En fait, je me suis rendu compte que, oui, jouer la comédie, euh, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais encore plus aimé le côté mise en scène, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse être au bon endroit pour briller en fait, et donner le meilleur de lui-même. Euh, et c'est encore ça, pour moi, c'est poser des cadres. Pour moi, le metteur en scène, c'est exactement ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il pose un cadre, et ensuite, il laisse euh, l'acteur euh, évoluer dans ce cadre pour donner le meilleur. Là, pour le coup, c'est au spectateur, pas à l'usager ou au citoyen. Mais euh, ouais, je retrouve un petit peu cette, entre guillemets, ce truc-là qui m'anime. <musique> Tu passes d'ingénieur en génie civil à la fonction publique aujourd'hui ouais. et euh, finalement, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'un à l'autre Je dirais qu'il y a trois choses. Il euh, y a effectivement euh, l'engagement citoyen euh, qui, je non. pense, m'anime un peu quand même. Sachant euh... que chez toi, l'engagement citoyen, ça a commencé très jeune, <rire> même au collège, sans forcément t'en rendre compte. Tu faisais déjà partie des différents conseils Ouais, c'est ça. En fait, euh, dès le départ, il euh, bon, bon, y a le, le classique délégué, hein, mais même conseil d'administration au lycée et puis conseil de la vie lycéenne au lycée. Euh, attends, je vais le refaire. Conseil d'administration au collège plutôt, et, euh, et conseil de, de, de la ville lycéenne au lycée. Euh, et effectivement, il y avait en plus, euh, j'avais euh, dans ma commune, euh, 1200 habitants à l'époque, euh, la, la, la chargée, euh, en gros la, la conseillère municipale à la jeunesse, qui voulait euh, lancer un peu un nouveau souffle euh, à ce niveau-là. Et donc on avait lancé une junior association dont j'avais été le président. Donc on a de la commune, une assos, euh, ouais, au niveau de ma commune, euh, chez mes parents du coup, à Ferrain. Euh, dans le nord et c'était notamment en fait là euh, c'est tout simple c'était juste pour ouvrir un local où il euh, y avait un billard des jeux de société mais c'était juste pour essayer de créer un peu de dynamisme de, dans la ville enfin dans la ville dans le village euh, serait plus exact ça a donné quoi du coup euh ben bon c'est une assaut qui n'a pas duré très très longtemps parce que il euh, n'y avait pas beaucoup beaucoup de jeunes dans la ville et il y avait eu beaucoup de questions sur est ce qu'on ouvre à d'autres personnes euh, que des gens du village ou pas bien sûr mais ça a duré ouais une bonne année et demie où je passais euh, tout le mercredi après midi à la mairie à gérer ça et puis ensuite à, à ouvrir le local euh, et ça a été plutôt sympa, en tout cas plutôt formateur, sur euh, ben c'était le premier projet que je gérais tout seul, quoi on va dire, euh, en dehors de, de, du côté un peu scolaire. Donc il y a eu ça, euh, la prépa a mis un peu entre parenthèses tout ça, parce qu'effectivement, euh, j'avais pas forcément le temps de m'en occuper. Euh, et en école d'ingénieur, euh, j'ai vite été rattrapé, en fait, sans m'en rendre compte, un peu malgré moi. Euh, J'ai perdu la campagne donc, du BDE et c'est euh, une amie à ce moment-là qui me parle notamment des, des élus du conseil de, de, de la vie universitaire et des, des études à l'université. Oui. Euh, ça m'intéresse vachement, mais je ne sais pas trop ce que je vais y faire. Donc euh, finalement, je, je me présente aux élections, je suis élu et je fais deux ans donc, en mandat euh, à l'université de Clermont 2 à l'époque. Euh, en parallèle de ça, il y a donc le bureau régional des élèves ingénieurs euh, qui était pareil aussi un peu dans le, dans le, dans le creux l'année précédente et qui cherche à se remonter, donc je l'intègre en tant que secrétaire. Et donc c'est un bureau euh, où on cherche notamment la première année à recréer du lien entre les cinq écoles d'ingénieurs qu'il y avait à Clermont-Ferrand. Euh, donc via notamment, on avait fait euh, une ou deux soirées, un événement sportif, euh, voilà, des petites actions ponctuelles. Et puis la deuxième année où je me réengage dans cet assaut, euh, l'idée par contre de vraiment d'en faire un, un, un, un pilier pour aider les associations euh, en école d'ingénieur. Et on commence vraiment à organiser donc des week-ends de formation dans l'année. Euh, on s'occupe aussi notamment de, euh, de faire le lien avec le BNEI. Donc le BNEI c'est euh, une association qui euh, représente les élèves ingénieurs et qui a vocation donc à euh, les former, les informer et, euh, et les fédérer. Euh, sur toutes les questions en fait, de, de la filière et donc je commence à être administrateur donc, du BNUI euh, au travers du, du BREI je sais que ça fait beaucoup d'acronymes hein, mais, euh, euh, mais ça a été un moment de ma vie assez, euh, assez marquant et c'est euh, comme ça que j'ai atterri ensuite derrière euh, au BNUI, donc le bureau national des ingénieurs avec euh, en poste le, le, le, le fait de monter un pôle élu donc l'idée justement de ce que moi j'ai pu vivre en tant qu'élu bah de faire partager cette expérience là et de fédérer, mutualiser et, euh, et former les élus euh, du réseau de, de, des écoles de, des élèves ingénieurs en tout cas ça a été hyper formateur parce que ça a été un an de ma vie où c'était deux heures de boulot par jour ça a été une équipe mais alors juste folle euh, avec qui je suis toujours pote aujourd'hui euh, et euh, ça a été vraiment le moment où je me rends compte que ouais euh, encore une fois, poser des cadres, c'est-à-dire que c'est pas moi qui avais les solutions à tous les problèmes des élus, par contre, ensemble, il y avait moyen, effectivement, de mutualiser, de, de travailler ensemble, et c'est là où, vraiment, j'ai commencé à me dire que, ouais, les, les, les bonnes solutions, elles viennent aussi du terrain, c'est-à-dire que euh, c'est les gens qui font, qui, qui, qui, qui sont les plus à même de trouver des solutions, et là, on est juste, effectivement, les, les passeurs euh, de ça, et c'est vraiment comme ça que je voyais mon, mon boulot, Donc, ça refait écho à ce que je disais un petit peu juste avant, hein. Euh... Dans ces différentes expériences associatives, est-ce ouais. que tu aurais quelques anecdotes marquantes sur euh, quelques faits qui ont, qui ont marqué ton engagement et qui t'ont particulièrement marqué et dont tu te encore aujourd'hui ah, Pour le coup, il y en a beaucoup, donc n'en euh, garder que quelques-uns. Euh, le premier week-end de formation où j'étais du coup formateur parce que j'étais monté donc, au, au BNEI et où je suis venu former à Clermont-Ferrand, ça a été un chouette moment où je mmh. me rends compte que le BREI, du coup, il se gère très bien tout seul maintenant que je suis parti. Et euh, j'arrive un peu comme un vieux qui vient former euh, tout ce petit beau monde-là, et ça a été un vrai plaisir pour le coup, de me dire, ben ça y est, ça continue, et euh, on a posé une pierre, mais voilà, le mur continue de... Enfin, peut-être pas le mur, c'est peut-être pas la plus belle des métaphores, mais euh, <rire> la maison continue de se construire, ou peu importe, d'abord, euh, pour revenir sur le génie civil. Il euh, y, y a eu ça, euh, la fin de mandat aussi, qui a été très particulière, où je vois encore mon président dire, euh, euh, je déclare la, fin du, fin, ou la démission du mandat 2013-2014, et alors là, pff, on s'écroule tous en larmes et on se dit, ça y est, on a mis notre trip pendant un an, euh, on l'a fait. Euh, on était plutôt contents du mandat, je pense, avec le recul. Et, euh, et c'est là où tout redescend, c'est-à-dire à la fois le, le bonheur d'avoir réussi à faire ça, la tristesse de dire, ça y est, c'est fini, euh, et le fait de se dire, mais mince, c'est ça qui m'anime. Et euh, la transition vers le master s'est faite notamment parce qu'il euh, y a eu le BNI. Parce que clairement, j'ai bien vu que euh, je passais plus de temps à euh, gérer le réseau des élus qu'à euh, m'occuper de euh, réviser mes partiels sur euh, du béton précontraint ou, euh, ou, ou je ne sais quelle euh, autre matière que j'avais à ce moment-là. Euh, donc ouais, non, ça a été assez, euh, assez formateur et c'est vraiment ça qui, je pense, euh, en fait, j'aime pas être là juste pour critiquer. J'ai besoin de faire les choses. Euh, c'est un peu ça cet engagement citoyen que j'ai pu avoir tout le long là de des choses. Ça se retrouve encore maintenant où euh, je, je fais encore partie d'une association. Et euh, je pense que c'est la première chose qui a fait en tout cas que j'ai sauté le pas. Et euh, qui a fait que j'ai rejoint bah, du coup, le service public euh, par cet engagement citoyen, cette envie de, de, de faire avancer les choses. D'accord. Euh, voilà. Ce qui nous amène au deuxième point, ouais. donc euh, la quête de sens. Oui, tout à fait. Euh, là, c'est plutôt. Euh, là, e on fait un petit retour e en arrière, on est en 2015. C'est ça. Tu euh, deviens ingénieur d'affaires euh, spécialisé dans le recrutement d'ingénieurs dans le génie cinéma. Oui, tout à fait. Et euh, en fait je me rends compte que euh, mon travail consiste non pas à, parce que j'avais accepté ce premier poste en me disant, en fait mon travail c'est de rencontrer des clients, de voir quels est leur besoin et d'identifier le bon consultant pour que ça marche. <rire> quel naïf j'étais. Euh, je me rends compte très rapidement qu'en fait il s'agit surtout d'appeler un maximum de clients pour avoir un maximum de rendez-vous, penser au moins pire des consultants euh, plutôt que le bon match on va dire, et surtout de penser chiffre d'affaires. Et ça clairement ça ne me va pas du tout. Euh, je fais des journées aussi qui sont assez éreintantes euh, où je ne fais que passer des coups de fil et que faire passer des entretiens à des potentiels consultants. J'y trouve pas du tout mon compte. Enfin, C'est assez euh, douche froide, on va dire. Euh, moi qui étais pétri de bonnes intentions et euh, j'avais peut-être un peu assez naïf hein, en arrivant là. Et au bout d'un mois, j'ai ma manager qui me dit euh, « bah, Écoute Benoît, je pense que tu es capable de, de le faire, mais euh, est-ce que tu en as envie ?» Là, clairement, la réponse, elle est vraiment elle est tombée de sens. Hein. Non, <rire> j'en ai pas envie. Euh, donc, j'ai démissionné. J'ai eu la chance aussi que euh, ma copine, à ce moment-là, euh, signe son CDI le jour où je démissionne. Euh, donc, je peux me permettre aussi de démissionner parce que c'est un luxe quand même, à l'heure de rien. Enfin, euh, il faut, faut, faut pouvoir avoir un, un filet quand même derrière parce que sinon, c'est pas évident. Euh, et c'est vraiment là où je me dis, en fait le salaire ou euh, euh, le, le, le, le, le, les critères habituels, le, le, le, le prestige du travail, etc je m'en fiche vraiment, ouais. je veux trouver du sens dans ce que je fais. Je veux trouver du sens dans ce que je fais, c'est ce qui m'anime depuis un, un bon moment maintenant, euh, et c'est ça que je veux retrouver. C'est ce qui fait aussi que spontanément je me suis posé la question de est-ce que c'est plutôt dans des start-up où vraiment on vient porter ses tripes parce qu'on a un projet et qu'on y croit, ou dans le service public parce que c'est dans le nom, hein, effectivement, euh, service public. Euh, et euh, s'ensuit une période de chômage de euh, 9 mois, Comment est-ce que ça se passe, cette euh, période de chômage Pas forcément évident, effectivement, parce que euh, moi qui suis en plus un, quelqu'un qui aime bien être dans l'activité, euh, c'est toujours cette question de, quand on voit quelqu'un, de « et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» euh, et Cette réponse que j'avais, du coup, j'étais homme au foyer à plein temps, parce qu'effectivement, ça demande du travail quand même. Euh, mais ouais, effectivement, c'était euh, le regard des autres et la frustration d'avoir peur de chercher des chimères aussi, parce qu'à ce moment-là, du coup... Euh, euh, je passe pas du temps à chercher des offres de travail, je passe plutôt du temps à, à, à, à, à ouvrir les, les, les, mes horizons, à voir ce qui existe ailleurs, à rencontrer des gens qui bossent en start-up, euh, et vraiment euh, de me dire « est-ce que je suis pas en train de chercher des chimères ?» euh, On parle beaucoup de la génération Y qui recherche du sens, euh, je pense que c'est pas uniquement générationnel. Euh, mais ouais, j'étais vraiment dans cette question de comment est-ce que je fais pour retrouver, euh, pour retrouver du taf euh, je fais deux ou trois colos quand même en attendant parce que, bon, euh, pour le coup, je me sens utile à ce que je fais. Encore une fois, je pose des cadres pour permettre à des ados de bah, s'éclater pendant 15 jours de vacances. Euh, mais clairement, bon, voilà, ça ne peut pas suffire, hein, ça ne peut pas fonctionner. Et, euh, et c'est au travers de rencontres en fait, que la suite a pu arriver. Et on revient juste sur le regard des autres. Ouais. Euh, comment est-ce que tu vis à, à ce moment-là le regard des autres sur ta situation quand je parle des autres, euh, le regard de tes amis, le regard de ta famille, le regard de ta copine, comment est-ce que tu gères tout ça Bah, c'était pas forcément évident, au sens où, euh, bah, typiquement le qu'est-ce que tu t'as raconté Pas grand-chose au final. Euh, les journées sont vite un peu euh, tristes et euh, je l'ai pas mal vécu parce qu'on sent que c'est bienveillant, mais c'est toujours c'est tout bête, mais euh, d'aller boire un verre avec les potes et euh, le pote qui dit on en reprend une deuxième et toi tu te dis bah non je peux pas en fait, mais t'oses pas le dire. Euh, et en même temps, s'ils si te le proposes, tu te sens un peu gêné. Donc, euh, du coup, c'est un peu ce décalage-là. Cette frustration aussi de voir des potes parfois qui réussissent et qui trouvent euh, vraiment le truc et de se dire merde, euh, moi aussi, quoi, je voudrais réussir ça. Euh, après, cette motivation aussi de se donner moyen et de se dire, allez hop, on y va. Euh, donc, ouais, ouais, non, ça a été. Euh... Je saurais pas mettre de mots dessus, c'est très particulier. C'est-à-dire que j'en étais pas à pleurer tous les soirs, bien au contraire. Mais euh, c'était pas non plus la forme la plus folle. Quoi. Après, je reste un éternel optimiste. Donc. Euh... Mm. Il y a un côté où on se sent un peu en marge de la société parce qu'on n'a pas le même rythme. Quand les gens travaillent, nous on ne travaille pas forcément. Donc on a beaucoup plus de moments de libre. Il y a peut-être un peu de ça, ouais, effectivement. Euh... Après, euh, j'avoue que j'essayais de faire l'effort notamment de, de, de, de continuer à voir les potes le soir. Mais c'est vrai que du coup, euh, c'est moi qui allais voir les potes le soir et c'est Manana qui travaillait. Donc ce n'était pas non plus génial pour elle. Euh, donc c'était un jonglage qui était parfois assez périlleux. Euh... Et puis ouais, vraiment au moment où ça n'allait plus, ouais, je repartais en colo juste histoire de me dire euh, fais quelque chose quoi. Enfin juste, euh, c'est pas possible quoi. Je, je veux dire, je restais pas pantouflé dans, dans chez moi, hein, bien au contraire. Mais euh, c'est besoin de sentir utile quoi, de... mais pas utile pour moi, utile pour les autres aussi. C'est-à-dire que quand on cherche un taf, on est utile que pour soi-même. Ça sert à rien à quelqu'un d'autre de je cherche du taf. Les colo me permettaient justement de, de redonner que un te peu de sentir sens, utile, ouais. de redonner un petit peu de sens. Donc... Euh... Ouais, Ce voilà. qui nous amène au, au troisième point, du coup. Ouais, c'est un peu lié avec la question que tu, tu, tu évoquais précédemment. Ouais, pour moi, c'est les potes aussi qui ont fait que j'en suis là actuellement. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, enfin... Le fait de croiser les regards, ça permet ouais, de ça. nourrir ta réflexion. Ce moment où effectivement, moi, je me posais plein de questions. Je veux dire, je démissionne. J'ai euh, un bagage d'ingénieur en génie civil. Euh, J'ai un master en management. J'ai fait beaucoup d'associatifs. Où est-ce que je vais, quoi Où est-ce que je vais Et là, faut vraiment au, au détour d'une bière, effectivement, de parler avec un pote, de profiter de son éclairage, euh, de sa bienveillance aussi. Euh, C'est vraiment le moment où moi, je me nourris un peu de tout ça et euh, de pouvoir prendre du recul en fait sur soi-même parce que parfois, on a un peu le nez dans le guidon où il y a des choses auxquelles on pense pas. Euh, et clairement, ouais, moi, pour moi, le, le premier point, il est là. Euh, le deuxième sur les potes, c'est euh, cette espèce de bienveillance euh, pour te mettre le pied à l'étrier. Euh, C'est-à-dire que c'est toujours moi, au travers d'amis, qui m'ont conseillé des choses que j'ai pu notamment avancer dans la vie. Enfin, euh, pas que, hein, je veux dire, mais en tout cas, il y a des grandes étapes qui ont été franchies euh, à partir de là. Je repense notamment à un, à un très bon pote. Euh, qui m'avait conseillé à l'époque où j'étais au chômage de postuler alors au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, euh, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, donc je ne rentrerai pas forcément dans le détail, ce n'est pas le propos, mais euh, sur un poste où il fallait 7 ans d'expérience, et je lui dis « mais je, je, je, je, je suis junior, je veux dire ça ne peut pas marcher ». Il dit « si, si, postule, on ne sait jamais, ça pourra servir ». Et effectivement, 3 ou 4 mois plus tard, en fait, mon CV était resté sur place, et j'étais en colo en Angleterre, et je me fais appeler par, par le SGMAP sur en fait, ce qui allait devenir mon premier poste avant la, la DGAFP, euh, où, en gros, j'étais en charge d'une euh, démarche qualité de service rendu à l'usager, pour, pour faire court. Et, euh, et c'est notamment via cette... Euh, en fait, tes potes te connaissent parfois mieux que toi et mmh. sont capables de dire « Voilà, je pense que ça peut marcher ». Alors, des fois, ça ne marche pas, hein, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est euh, cette relation de confiance qui permet que moi, je lui fais confiance en me disant « Bon, bah d'accord, je vais poser mon CV euh, ». Et lui, il me fait confiance en me disant « Ouais, ça vaut le coup qu'il le pose et je ne me, déc me, me décrédibilise pas à proposer ou en tout cas à, à faire ça ». Pour moi, il y a un peu cet aspect réseau aussi qu'on peut avoir dans, dans, dans le monde professionnel, mais vraiment avec une, une bienveillance euh, et, euh, et ouais, puissance mille, je veux dire, c'est juste fou. Euh, et puis après, ouais, bah, les potes, moi, pour moi, ça reste aussi une, une béquille ou en tout cas un support euh, un peu euh, au-delà de la prise de recul, etc. C'est quand ça va pas bien ou quand on se pose des questions, etc. Enfin, c'est le support. Quoi. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, ouais, clairement. Bien sûr. Et il y a aussi un, un espèce d'effet papillon qui s'est produit. Si ma vie en est là aujourd'hui, c'est à cause d'une histoire de tondeuse. Euh... Non, j'exagère un peu, mais pour raconter un peu l'anecdote, à l'époque, j'étais élu à l'université de Clermont-Ferrand, donc euh, je suis ingénieur et, à, et, euh, et retour à, à l'année 2014, je crois. En fait, j'ai le président du BDO d'à côté qui me dit euh, « bah, écoute, j'ai la pelouse qui n'est pas tondue ». Euh, donc moi, via une amie, je suis devenu élu, indirectement, hein, parce qu'elle m'en a parlé. Euh, donc effet papillon, euh, j'essaie de, de, de donner un coup de main via l'université pour faire en sorte que euh, tout se passe bien. Et en fait, la pelouse est tendue, et du coup, je reviens régulièrement voir ce président de BDE euh, et son équipe. Et effectivement, euh, c'est là-bas que je rencontre Marion, euh, c'est là-bas aussi, du coup, que euh, beaucoup de mes meilleurs potes euh, sont. Et euh, c'est aussi là-bas que ces potes-là m'ont fait grandir. Donc effectivement, si je pas rencontré euh, cette nana en soirée qui me dit euh, « postule en tant qu'élu », qui fait que euh, finalement je, je tond une pelouse, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc j'aime bien ce côté aussi effet papillon, qui est un peu euh, « what the fuck quand » on, quand, on, quand on cherche à, à trouver la racine. Mais, euh, mais on retrouve cette bienveillance-là des amis, en fait, pour le coup. Si on résume, tu es donc ingénieur en génie civil, tu as aussi fait un master en management des entreprises et euh, donc aujourd'hui, dans la fonction publique, qu'est-ce que ta formation, ta première formation t'apporte Comme j'ai pu le dire notamment, je pense que déjà, c'est le fait que mon profil n'est pas classique, euh, dans la formation même déjà, hein, au sens où euh, c'est beaucoup de gens qui ont fait du droit, euh, qui bossent actuellement avec moi, et qui du coup ont une manière de raisonner qui est différente, euh, qui est tout aussi intéressante hein, pour le coup. Euh, moi, j'ai appris à apprendre, comme j'aime bien dire, quand on est ingénieur, c'est-à-dire que pour moi, un ingénieur, ce n'est pas quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un juste qui est capable de... Euh, euh, d'assimiler un problème de le comprendre euh, et de se former ou en tout cas de trouver des solutions pour répondre à ce problème euh, et je pense que c'est ce raisonnement là qui est un peu différent euh, par rapport au, aux gens qui ont fait euh, qui ont fait du droit la prépa aussi qui m'a amené euh, le côté très rigoureux mmh. euh, mais différent parce que le droit reste rigoureux aussi hein, mais en termes de gestion de projet ou, ou de choses comme ça et euh, je pense que ça vient du coup alimenter parce que je pense beaucoup aussi dans la diversité des équipes qui peut nourrir vraiment. Euh, et du coup j'arrive avec quelque chose qui est différent et je me nourris beaucoup de la manière qu'ont mes collègues de, de travailler. Et j'espère en tout cas les nourrir aussi de la même manière. Euh, la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est quand même le côté la prépa m'a appris à bosser en mode berserk. J'entends de bosser vite, bien et en mode un peu, un peu hard quand il y a besoin. Typiquement, quand il y a une commande euh, du cabinet ou des choses comme ça, ça peut être vachement utile. Euh, et puis, si je considère effectivement que comme euh, l'école d'ingénieur, elle, elle vise à, à promouvoir en tout cas l'activité associative, on va dire. Euh, je pense que c'est l'école de la vie pour le coup l'assaut et euh, quand j'ai pu faire du coup euh, bah, trois ans d'assaut euh, quand j'étais en école d'ingénieur, pour moi, c'est là qu'on apprend euh, tout ce qu'on appelle les fameux savoir-être. Euh, donc, le fait de bah, gérer un projet, gérer une équipe, euh, la gestion du stress, euh, ou créer un événement, enfin, vraiment des choses qui sont plus sur de l'humain, euh, qu'on ne peut pas apprendre dans les bouquins. Euh, J'ai pu l'apprendre en école d'Angers aussi. Je me souviens toujours de, notamment deuxième année, en fin de deuxième année, on était en voyage d'études, et euh, des gens qui étaient plutôt dans la tête de promo, avec qui je m'entendais bien, et qui me disent, « Mais écoute, Benoît, c'est bien beau ton assaut, mais euh, tu as pas l'impression de passer à côté de tes études, quand même ?» Et euh, je leur dis juste, bah écoutez, ouais, certes, je ne suis peut-être pas le plus rapide à, <rire> à ferrailler une poutre. Euh, mais dans tous les cas, je pense que euh, ouais, la gestion de projet, la gestion d'équipe, c'est des choses qui vont m'être utiles en fait, dans mon taf d'ingénieur. à l'époque où je pensais encore être ingénieur. Mmh. Euh, et euh, euh, l'histoire a voulu qu'en dernière année, en fait, on n'a que euh, des projets et plus des cours en amphi. Et c'est que des, des prises de rendez-vous et du euh, « on se gère de manière autonome en groupe ». Et là, pour le coup, ouais, j'ai pu, euh, pu me démarquer parce que j'étais capable de déléguer, j'étais capable de faire confiance à, à des gens, ou au enfin, en tout cas à, à trouver des solutions, etc. Et ouais, ça a été euh, hyper formateur et ça me sert encore beaucoup. Et j'estime par contre que sur les savoirs théoriques que j'ai pu avoir, actuellement, ils ne me servent strictement à rien. C'est euh, plutôt la manière dont on peut les acquérir, ou en tout cas la, la, la manière de réfléchir que, qui, qui, qui aujourd'hui me sert au jour le jour. Et effectivement, ce côté, euh, les, les soft skills euh, dont on parle aussi beaucoup, que je viens de très mal prononcer. Tu euh, peux euh, recommencer. Euh, les, les soft skills. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Euh, mais donc du coup, euh, ouais, je pense que c'est vraiment ce, cette manière de, de, de, de, de penser les choses et euh, ce côté très euh, terrain euh, que l'asso a pu m'apporter, qui aujourd'hui, en tout cas, euh, euh, font ma richesse entre guillemets. Ça fait un peu prétentieux, mais euh, dans ce travail-là que j'ai euh, aujourd'hui. D'accord. On aborde maintenant le mot de la fin de cette interview ouais. et euh, je voudrais savoir euh, si tu as une, une anecdote que tu nous partageais et surtout, euh, est-ce que tu as un conseil pour, euh, comme on dit, les gens qui ont envie de devenir un autre Je pense que vraiment le premier mot pour moi c'est passionné, enfin, ou soyez passionné. Euh, au sens où, euh, moi c'est finalement en arrivant à Clermont-Ferrand et en me disant, euh, allez hop, euh, euh, je vais faire de l'assaut parce que c'est un truc qui me, qui me passionne, euh, que j'ai découvert de quoi je pouvais être capable, qu'est-ce qui aussi m'animait, parce que ce qu'on fait par passion c'est un truc forcément qu'on aime. Euh, et c'est, je ne sais plus quelle phrase, qui dit effectivement « faites un métier, enfin faites votre travail par passion et ce ne sera plus un travail euh, », je ne sais plus de qui c'est, euh, mais c'est exactement ça en fait, c'est euh, effectivement le, le fait en tout cas de, de, de libérer ça et de ne pas hésiter, en tout cas essayer de retrouver un peu de sa passion dans son travail. Euh, alors je suis aussi passionné de théâtre, et actuellement je ne le retrouve pas du tout, mais je suis aussi passionné de cet engagement citoyen, de, et ça par contre je retrouve, donc du coup je, je, je, je, je suis un endroit où je me sens bien. Le deuxième conseil que j'aurais, ouais, c'est vraiment la confiance, euh, le fait de faire confiance aux gens, euh, euh, à la fois aux amis, comme j'ai pu l'évoquer euh, tout à l'heure, mais euh, aux personnes qu'on peut rencontrer aussi, euh, et, et le fait que la bienveillance, en tout cas les, les bonnes actions, la bienveillance qu'on peut avoir entre, entre personnes n'arrive jamais, euh, euh, il y a toujours des bonnes conséquences enfin, je vais prendre un exemple tout bête euh, ce qu'elle est enfin, Cécile qui est actuellement ma chef euh, je l'ai rencontré une première fois sans le savoir dans les couloirs quand j'étais encore donc, au, au SGMAP, Map euh, donc, sur mon premier poste euh, elle cherchait juste quelqu'un et elle s'arrête à mon bureau parce que je suis le seul qui est là à ce moment là et je prends juste le temps de la guider, elle trouve ça hyper sympa euh, Trois jours plus tard en fait on se retrouve sur un événement, euh, donc du coup on prend le temps de se saluer parce qu'elle me fait ah bah c'est toi qui m'as guidé la dernière fois etc... Euh, on prend le temps d'échanger, etc. Et c'est là qu'elle me parle qu'elle cherche à recruter quelqu'un, etc. Et, euh, et plutôt dans, dans mon profil. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est là où je me dis mince, enfin, on parlait d'effet papillon encore une fois. Mm -hmm. J'ai juste guidé Cécile un jour à trouver un bureau. Et euh, j'en arrive aujourd'hui à m'éclater dans mon taf. Quoi. Enfin... Donc ouais, ce mot-là de confiance, de bienveillance, enfin, euh, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Pour finir, je dirais ouais, la, la, la, la curiosité. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où il faut être capable aussi d'aller regarder ailleurs sa petite zone de confort ou l'endroit où on est bien. Euh, moi, je veux dire la RH de l'État. Euh, il y a deux ans, euh, spontanément, j'aurais pas dit, bah oui, c'est là-bas que je vais aller m'éclater. Euh, mais de rester curieux aussi pour ça, euh, garder cette ouverture d'esprit et de se dire que, ouais, les opportunités peuvent être assez belles. Euh, alors qu'au départ, on n'aurait peut-être pas forcément parié dessus. Et euh, je pense pas ouais, garder cette ouverture. Donc vraiment ça, euh, la passion, la, la, la, la confiance, bienveillance, on va dire, slash bienveillance, et puis euh, la curiosité. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager sur les réseaux, à mettre un pouce en l'air et à tipper. Mais surtout, si vous connaissez des autres, n'hésitez pas à leur en parler afin que nous puissions réaliser leur interview. C'était Patrice et Florent pour les autres. Merci et passez une bonne journée. On est bon